Comment mieux gérer ses émotions C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo.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 donc alors maintenant comment mieux gérer ses émotions ça on va voir ça en deux points aujourd'hui la première chose déjà c'est vrai que quand tu arrives à une compétition sportive ou si tu es entrepreneur bah parfois tu es émotionnel tu es dans l'illusion de la perte et du gain du coup tu commences à faire des choses mais tu as peur d'être déçu de toi-même ou alors tu es frustré ou alors tu te mets en colère et du coup ce qui fait que tu, des fois tu te ressens impuissant face à certaines, à certaines choses que tu n'arrives pas à avoir, ou tu ressens de la culpabilité alors maintenant, comment gérer ses émotions La première chose à mettre en place déjà, c'est un de prendre tes responsabilités. Je sais que c'est dit comme ça crûment, mais aujourd'hui dans le programme High Performer Academy, comme je dis, nous on n'accompagne pas des victimes, on n'accompagne que des gens responsables, des performeurs responsables qui ont envie de se dépasser. Donc la première chose, c'est voir qu'il y a le triangle de Cartman qui existe. Le triangle de Cartman, il, il contient un bourreau, enfin un persécuteur. Un sauveur et euh, une victime et dès que tu rentres dans ce triangle de c'est de sa faute donc tu te mets en mode victime c'est de sa faute si je vais mal ou alors il faut sauver parce que euh, lui c'est de sa faute si il va mal et que tu te mets dans ce triangle là de victime persécuteur sauveur ou alors j'ai le pouvoir de faire du mal à une autre personne alors directement tu, tu rentres dans un jeu psychologique qui t'empêche de prendre tes responsabilités si tu veux absolument Apprendre à gérer tes émotions, apprends déjà à prendre tes responsabilités face à chaque chose qui arrive. Il y a des choses qui sont là pour te soutenir, des choses qui sont là pour te challenger, pour te faire grandir. Le but de la vie, ce n'est pas d'être que béni, oui, oui, tout est beau, tout est rose, c'est de grandir et d'être un être humain de plus en plus adulte et responsable qui gère des complexités de plus en plus grandes. Quel que soit ces domaines de vie. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est commencer à voir l'équilibre et commencer à synthétiser les opposés. Ça veut dire quoi C'est d'habituer ton cerveau. Quand ton cerveau ressent par exemple de la colère, quelque part, eh bien, du coup, il y a ton anti-mémoire. Tu as ta mémoire et ton anti-mémoire dans le subconscient. Et euh, tu as ton subconscient, dans l'anti-mémoire, il y a forcément l'émotion qui est inverse. C'est-à-dire que la colère, la déception, la tristesse, tout cela, c'est lié à la partie animale et pas lié du tout à la partie qui est plus ton cortex préfrontal, qui lui est capable de voir la synthèse des opposés. Donc, pose-toi la question quand tu es en colère, « Ok, quel est le bénéfice pour moi ?» Et tu vas voir que très souvent, tu vas voir des bénéfices si tu le fais très bien. Par exemple, je me rappelle une fois, j'avais une fille qui était triste et je lui dis « Ok, au même degré où tu ressens la tristesse, euh, ou dans ton corps, à quel moment tu ressens l'inverse, et là fait fait mais en fait c'est quoi, je suis quand même soulagé parce que ça j'ai pu le dire, et du coup au moment où il y avait la tristesse, il y avait aussi le soulagement qui était là, et à chaque fois la partie animale, la partie limbique, ne peut pas voir, et est soumise aux émotions, et donc oscille entre la perte et le gain, alors que la partie, le cortex préfrontal est capable de voir la synthèse des opposés et de voir que ce qui arrive est top pour prendre tes responsabilités. Et si tu veux apprendre à gérer tes émotions, apprends d'abord à voir, à dire qu'une émo, émotion égale illusion, ok, de perte ou de gain. Émotion égale illusion de perte ou de gain, et euh, de transcender ces émotions pour voir que au final il reste que de, de, de l'inspiration, la détermination, de la certitude de la présence ou même pour euh, certaines séances des fois qu'on va faire de la gratitude et là tu sais que es au point zéro au milieu et donc tu as synthétisé euh, le, ce monde de la dualité qui crée ces émotions mais ça c'est une gymnastique qui demande euh, du boulot donc c'est à toi de te prendre en charge à toi de te responsabiliser de te responsabiliser ou alors de te faire dépolariser en entrant dans le programme et clairement ça va être vite réglé tu vas vite intégrer le truc et euh, bah c'est tout donc la première étape, si on résume, la première étape, c'est 1 de sortir du triangle de Cartman et de prendre tes responsabilités et de apprendre à ton cerveau à synthétiser les opposés. Et quand tu as de la colère, regarde les bénéfices pour toi. Quand tu de la tristesse, regarde les bénéfices pour toi, histoire de pouf, de collapser, de voir vraiment les deux et d'être centré sur qui tu es en train de devenir sur le long terme. Et voici pour cette vidéo, alors pense à commenter et me dire ce que tu penses de cette vidéo. Pense aussi à la partager autour de toi, ça peut aider d'autres performeurs et également si tu as envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, tu peux réserver